Salut on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universe 4. On est en guerre contre Siac pour une des deux dernières provinces. Une des trois dernières provinces en oubliant Liang que je dois absolument prendre. Liang, on est en trêve jusqu'en 88. Il faudra que j'attaque à ce moment-là. On a quasiment toutes nos provinces, donc je crois qu'on va pas demander beaucoup de provinces dans les guerres qui suivront. Euh, pour l'instant c'est un peu chaud De ce côté là du monde Sachant qu'en plus ils en profitent pour m'occuper autre part Oula ils sont nombreux Je me dis qu'il va falloir que j'aille sauvé Sauver mes troupes euh, japonaises J'ai deux options soit j'en fais un plus gros Paquet et on tente le combat euh, ça va dépendre des bateaux Sûrement Euh allons les affronter là bas je devrais peut-être occuper les, les provinces les capitales des pays que je peux oula là c'est moi qui attaque en plus 5 16 15 navires lourds on a euh, mettons un terme à la contrebande c'était convertir la seule fois. perdre plus de bateaux que moi je pense ah mince séparatiste ok on se replie j'aurais pu me replier là et prendre les bateaux et aller les transporter là euh, si ça se trouve j'ai le libre passage en ce moment en effet on va s'occuper des rebelles plutôt écraser les armées ici. On va s'approcher de Varsovie. Ils sont 100 000 dans le coin donc on va pas les affronter. Alors, ça c'est gagné. Malacca. La course au navire. Euh, prenons l'attaque militaire. J'aime vraiment pas la prendre en avance mais... Euh, là j'ai beaucoup de points Qui me servent à rien On va prendre celui-là Là il y a moins de gagner une bataille Hop là Petit wipe On se replie derrière le fort A priori je vais perdre au Japon euh, On sera plus Moins en difficulté Quand on aura pris le fort de Malacca donc là toutes les provinces avec de la surexpansion c'est fait, on va s'occuper des autres aussi ben, on croise une armée peut-être un peu tôt j'ai même pas récupéré tout mon moral Tuchola est tombé Et, allons aider ok on a un trop petit front on va se replier on a fait plus de pertes, ça c'est bien. Alors, par contre, eux ils ont des séparatistes, tout et n'importe quoi. Allez, on va récupérer mes troupes euh, japonaises. Au moins, on va se mettre à côté pour pouvoir euh, les sortir en cas de combat. Ils occupent mes provinces pendant ce temps-là. Espagne a rejoint la quoi contre moi. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Je sais pas ce que je fais si jamais il décide de m'attaquer. 159 000, on va se stacker à 60 000. Il doit y avoir déjà trop de monde dans la quoi. Donc il faut vraiment que je guette qui peut rejoindre, qui peut pas. On va refaire des armées euh, en Russie. 1, 2, 3, 4, 4, c'est déjà trop. On va faire une poignée de bâtiments. Pas cela, même si un mini pourrait être utile. Pas cela non plus, cela. Alors, en fonction du nombre de bâtiments qui restent... Non, on va faire comme ça. 3, 4... Quatre... Je prends de préférence ceux qui n'ont pas un seul euh, emplacement libre et qui font deux trucs. Ok, normalement, une fois que les bâtiments sont finis, je serai plus en dépassement de la limite des troupes. Approchons-nous. Les populaces portugaises vont se débander, promulgue la réforme gouvernementale de niveau 1, république révolutionnaire. Portugal devient le berceau de la révolution, Abolit la réforme gouvernementale parlementariste. Le dirigeant meurt et gagne des réserves militaires. Le Portugal a perdu face à sa révolution. Entre temps, il a perdu toutes ses terres là-bas à cause de la révolution. Bon, la Pologne, il va falloir... Commencer à penser à faire la paix. Je pourrais d'ailleurs demander des trucs et lâcher mon allié. C'est pas forcément le truc le plus futé. En je serais sûr de toucher des trucs. Et. Je suis pas partant quand même. Ça, c'est très bien. Et d'un. Je pourrais utiliser eux pour aller attaquer les mines. Condition que je croise pas les bateaux de Siak, c'est bon. J'ai perdu le siège japonais. C'est triste, mais c'est comme ça. Nickel. Plein de provinces légitimes. Euh... Comment se fait-ce je puisse les convertir Elles ne sont pas dans des nœuds, nœuds commerciaux. Ah, elles sont de ce côté-là, c'est vrai J'en ai plein dans le nœud du Congo, maintenant ah, J'ai pris une province portugaise, ici mm -hmm. mm. Les révolutionnaires vont probablement s'occuper des séparatistes de leur côté du monde Alors là ils viennent, on va rejoindre la bataille, en plus il y a des troupes à moi qui traversaient à ce moment là. On les a écrabouillés. La Pologne est à nouveau enthousiaste pour la guerre. C'est pas très bon pour moi. Euh, vous vous êtes chargé des rebelles, bah alors revenez de ce côté-là du monde. Puis on a trait avec Miao, Miao, j'ai pas besoin de les attaquer. On vérifie, c'est celle-là que je veux. On va probablement rejoindre la Koa. Je serais curieux de savoir combien ça représente la Koa quand même. Ah, j'ai garanti leur indépendance. Levons la garantie. Euh. Yémen, Cafa Euh. Qui est dans la Koa Pas l'Espagne. Pas grand monde. Oh Ils ont dévoré l'autre. Ça fait quelqu'un de moins dans la Koa. Mais ça fait un pays plus puissant. On arrive un peu tard. Non, on arrive à temps. À la place de la Pologne, je serais démotivé, franchement. On va rester dans le coin parce qu'il y a quand même beaucoup d'armées qui se promènent. Fin du siège de Mar-Varsovie. Fin du siège de Palang. Grande question, Malaka. Non. Bien. le fort de Siac Portugal révolutionnaire, instabilité renforcement de servage. d'accord, France n'est plus un rival valable pour moi je les ai éclipsés, je vais des bonus de points importants après si siéger Vilnus d'ailleurs j'ai des armées qui font pas grand chose on va suivre euh, ces polonais là on a, on a de l'agitation partout, on va prendre le, le fleuve de chocolat. Non, c'est des particularistes ottomanes et des trucs comme ça. On va donner de l'autonomie. faut juste que je les retrouve. Petit namalk, Semku, je crois que c'est toute cette région-là. En effet. Pourquoi Parce que ont du séparatiste, j'ai beaucoup de l'astuce de guerre, on va la descendre. Et elle monte quand même. Kazembe et Oyo ça devait être là. Euh, Mais particulariste à moi. Non c'est autre part. Ah là. Voilà, y en a-t-il d'autres YOLA. Yo là. Yo, là. Yukari, Boshi, euh, Ilandam, Yukari, et les Ilandam. Je sais pas pourquoi ces territoires-là, particulièrement ils sont rebelles, peut-être parce qu'ils n'ont pas de nu, Tombouctou, c'est ça en fait. Il y a juste Freeze qui les revendique Et apparemment j'ai pas le droit d'avoir des revendiques freeze par là Bon Bon bon bon Euh And Daman Ah ils sont quasiment pas agités Si ils sont à nouveau agités je sais pas pourquoi A priori il y a aussi la surexpansion Qui va finir par disparaître Prochainement Bon Malaka Vous voulez vraiment que je fasse le siège jusqu'au bout Non vous voulez bien sortir Et vous oublierez Siak euh, Je sais pas s'il il faut que... Non je... on va pas les faire oublier Siak On va les faire oublier euh, Yémen, par exemple Parce que si jamais ils oublient Siak j'aurais plus l'accès militaire Et j'aurai aucune chance de passer J'ai déjà aucune chance de passer Visiblement je pourrais ramener mes bateaux. Je sais pas, ils pourraient faire un, un bon boulot. On va positionner une juste sur le passage et l'autre va aller siéger quelques provinces. J'ai loupé les Polonais. C'est ça de ne pas faire attention. Où vont nos troupes? Oh, ils ont bien perdu la Pologne. Ce serait bien que la Scandinavie fasse la paix. On va se placer là. Faire genre, on va avancer. Corée rejoint la KOA contre moi. Ça me fait pas très peur. Là, on peut pas traverser. En fait, ils sont très nombreux. On va rappeler eux. Fin du siège de Vilnius. Je vais pas faire tous les. On va pas siéger toute la Pologne. Ah ils étaient alliés et maintenant ils se font une guerre mortelle. Là, on gagne beaucoup, par contre. J'ai l'impression. Les Oyos. On la bataille navale Faut que je passe Oh il m'attaque Est-ce que je reste Ah je peux plus passer Révolution Ming Et Ils sont en train de débarquer euh, Par contre ouais là je plus le poids On a gagné mais pas assez vite Ouais Ils ont 43 navires lourds Bon, il est temps que ça cesse ça Et je peux prendre beaucoup de provinces C'est fou tout ce que je peux demander Après je risque d'avoir des quoi Mais même pas vraiment hein. Là ça leur paraît bon Il y aurait la Pologne malheureusement après, il y aura une trêve longue, donc je pense qu'ils sortiront. Petit Guaras, aussi. On est encore en paix avec eux. Après, ça fait quasiment rien sur Petit Guaras. On va se rendre. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça se rendre. Qu'est-ce que j'ai fini comme mission La Transylvanie. Productivité. Et la Slovaquie, revendiquée. Ok. Ok. J'ai pas du tout regarder la surexpansion, ça c'est pas prudent. Je suis désolé, hein, je me bats pas à, à, à vitam aeternam. Je sais que c'est pas très cool parce que du coup euh, vous êtes quasiment à paix blanche, mais si la paix blanche se fait, c'est vous qui gagnez puisque vous avez déjà fait Ferrari en, en vassal. Donc euh, vous craignez pas grand chose. Alors, Ah il a laissé ses bateaux juste devant les miens Ça c'est méchant Du coup je sais pas trop comment je vais faire du score de guerre Sachant que je vais avoir un moins 25 Faut que je prenne le contrôle quand même Ah les bateaux sont partis Allez un tigre on répare Et ensuite on fonce passer en masse marche forcée, eux. Je me mais c'est pas grave, mes bateaux sont passés. Sa va rejoint. Je vais avoir sa capitale et on aura gagné. Ça m'arrangerait qu'il tue les séparatistes. Euh, D'ailleurs, en attendant, j'ai le passage. Yep. On nous en occuper. Chacun reste à sa place. Ça me rapporte un petit peu de prestige. Je suis à peu près toujours à 100, mais... Je peux pas l'attaquer Non il me faut le siège de Paragon d'abord Regardons un commandant ici Zokao Ah mince c'était lui Qui avait le commandant 25 Tu serais peut-être prêt à céder la province Sans faire de chichi Même plus euh... Ah tu commencerais à faire des chichi Ok Demandons ça Regardez la surexpansion, heureusement on est bon Allez on rentre au bercail J'ai juste peut-être plus l'accès Yeah, succès déverrouillé Et vous le voyez cette fois plus de 1000 C'est des provinces légitimes je crois Peut-être pas plus de 1000 avec 40 ans de marge pas tout à fait 40 ans plutôt 30 ça s'arrête en 21 en début d'année donc on va dire 10, euh, 32 ans d'avance d'avance 32 ans de marge ça fait sur 400 c'est presque 10% ça m'a pris que 90% du temps pour obtenir 1000 provinces <rire> Lalalala. On s'est quand même mis dans, un, dans une situation assez particulière où la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne peuvent me déclarer la guerre. Toute l'Amérique du Sud peut rejoindre la coalition. Toute les, toutes les provinces indépendantes d'Afrique. Euh, pro, tout, tout, tout le monde en Asie, en fait, peut me, déclarer la, la, peut me, peut me mettre en quoi Doti c'est presque pas vrai. Mais à ce petit... Dang À Tsang peut-être Non. Même eux j'ai trop. Alors il manque de la soie maintenant. Le lang La trêve se termine en avril. <t> en> Mes deux grosses armées. Plaçons-les. J'ai encore le passage, visiblement. Ah non, c'est parce qu'elles sont. Elles peuvent se déplacer où elles veulent. Attrition maritime mortelle. Liang, c'est lui que je voulais. Aller à Miao et Min. Et là, j'ai pas de diplomate. Et là, c'est le drame. 4 jours. C'est bon. Allez, ne tardons pas. Alors, déclarer la guerre. Soit aller à Miao. Ah, il a des méchantes euh, révoltes, lui. Donc, on est d'accord qu'il est plus impliqué dans les guerres, Manchu. Ouais, en effet. L'action est à 63%. On pourrait leur donner plus de territoire pendant que j'ai ce que je veux Je sais pas si j'irai jusqu'au bout du bout du bout du, du jeu Ça commence à devenir assez répétant, répétitif C'est toujours, euh, on évite, on attaque les gens qui sont pas dans la l'aqua Ceux qui sont dans la l'aqua on s'en méfie Arrêtons d'améliorer nos relation avec Ming Et améliorons les plutôt avec eux je sais pas à combien de... 60. Bref, on va les améliorer plus. J'ai fait une partie un jour euh, où je jouais avec le Congo. Euh, Est-ce qu'on sortirait pas... Ils sont en train de nous charger de mes rebelles. Est-ce qu'on sortirait pas Miao d'abord, par exemple C'est pas grave. J'ai tué les rebelles, là, visiblement. On a croisé des bateaux ennemis. Oh, ils sont nombreux par contre. Décroche. Bien sûr que vous pouvez passer chez moi, à la Scandinavie. Encore désolé de vous avoir euh, lâché. Oh, vous, vous perdez avec moins 13. Quand vous aurez le, le, la capitale, ça ira mieux. Non, on, va on va focus eux. Oula. Je préfère éviter de croiser de grosses armées. Ils sont beaucoup plus que moi dans le coin. Même si euh, les renforts arrivent euh, avec toute leur puissance, je préfère me méfier. C'est fou comme il y a des pays alliés avec moi ou pas alliés avec moi qui en ont profité pour faire pas mal de conquêtes. Je pense en partie à la Pologne qui avait pris la moitié de la Hongrie parce que j'attaquais pas la Pologne, j'attaquais pas la Hongrie et tout. Donc ils se sont bien servis. Le Portugal, une fois que je suis arrivé, tous les pays du Maghreb se faisaient un mur solide face aux, aux Européens catholiques et il n'y avait que quelques provinces qui étaient au Portugal. Et une fois que je suis arrivé, c'est tombé et, et même euh, au stade où on en est, il n'y a plus personne qui n'a pas sa capitale en Europe. On va dire que moi aussi je suis Européen, je suis côté des Balkans. Qui ne contrôle... Il n'y a, a plus que des, des Européens qui contrôlent cette région-là. Frise France et, et Mans ont aussi partagé cette région-là. Bon, avec Tombouctou qui a plus ou moins survécu. Bonjour, monsieur les rebelles. Je ne vous avais pas vu. Plein de provinces agitimes. Des Oyos. Tous les coups, ça c'est des séparatistes Oyos. Où ça Non, c'est pas grave. Et là, ne. On a peu de la de guerre. Là, j'ai des provinces assez agitées. Mettons-les dans le nœud du Siam, au moins. Mince, j'ai des gens qui arrivent, mais beaucoup trop tard pour la bataille. On va sortir le blanc. Et le bleu. L'Écosse s'est retirée de la coalition contre moi. Ça faisait... Des dizaines et des dizaines d'années que personne ne s'était retiré de la coalition contre moi. La nouvelle de la révolution en Portugal révolutionnaire s'est propagée jusqu'à dans les colonies du Nouveau Monde. Des discours enflammés sur la liberté brûlent dans le cœur de leurs habitants qui se prennent à rêver d'indépendance. Ces états d'esprit rebelles seraient sûrement apaisés si nous pouvions écraser tous, tous ces agitateurs qui, depuis Lisboa, répandent partout leur propagande insidieuse. C'est un peu ce qui s'est passé dans la vraie vie. La France est devenue révolutionnaire et tous les pays d'Europe lui sont tombés dessus. Euh, mais ça n'a pas suffi. Enfin, je, je dis lui sont tombés dessus, je ne sais pas à quel point ils se sont impliqués dans la guerre. Mais ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait éviter que les, le, le souffle de l'indépendance et de, de, de, de, le rêve de liberté ne se répandent partout. Euh, J'ai l'impression que ça touche toutes les... Toutes Les colonies et ils ont jusqu'à la fin de la partie aspiration plus 30%. Aspiration à liberté, du coup, il y en a pas mal qui passent euh, au-dessus du seuil euh, réglementaire. Alors, euh, j'avais l'habitude que les colonies soient et toutes des drapeaux comme ça. Caraïbas a son propre drapeau, comme si jamais c'était un peuple autonome. Il y a une guerre euh, France-Défenseur face à Potiguaras dans la deuxième guerre impérialiste Potiguaras contre France-Arctique. Potiguaras continue à attaquer comme si jamais c'était un... un État qui s'en prenait juste au... aux colonies. Il continue ses guerres contre les colonies. Mais il implique la France et la Grande-Bretagne dans ses guerres. Et ils gagne visiblement assez largement contre la France. Surtout contre la France Arctique. Je pense que l'occupation de l'objectif de guerre vaut pas mal. 21, ouais. Donc grosso modo, ils sont à peu près execo, sauf qu'il occupe l'objectif de guerre depuis très longtemps. Alors. Mine. Après probablement à sortir Est-ce que c'est une petite province ou deux Deux ça vous paraît beaucoup Vous n'avez pas des provinces au mine au... Nickel on va demander ça Et on la demande pour moi Ou, ou pas Ou est-ce que on Ça c'est pour le min. Donc ça c'est une province à 13 17, 14 On va occuper celle-là et on va la donner de tout d'un coup. Ah, yeah, ils étaient là pour gérer la révolte. Ça, c'est sympa de leur part. Euh, donc, j'étais en train de négocier la paix avec le mine. Et, en fait, on peut peut-être demander cette province. 60... Non, 44. Voilà. Ils sont toujours pas partants. Mais, je suis sûr qu'un petit coup d'occupation de cette province les motivera en plus. Un petit coup de ça c'était pas le plus malin. Allez, on se replie. C'est retiré de la coalition. Si il y a des gens qui se retirent de la coalition contre moi, impressionnant. Quoi c'est dû Peut-être que la Transoxiane, la Scandinavie me ressoutient dans ma guerre, je sais pas trop. Ils perdent, ils perdent, c'est dommage. Je peux plus imposer la paix à la Pologne. Je pensais pas que Pologne-Lituanie était plus fort que Scandinavie. Apparemment, c'est le cas. Ils sont même plus forts que Scandinavie et Ferrari, et Pays-Bas et Irlande sont beaucoup plus costauds que ce que je pensais. Bon, c'est comme ça. De toute façon, on approche la fin de la partie. Les résultats ne changeront pas grand-chose. Allons, c'est si j'ai Yuzu... Oula là, ici, on est trop. Il y a un fort, là Non, c'est juste quand j'ai sélectionné Star. Ok. Zéro. Tout progrès demande au moins un. D'accord, je vois. Turing, s'est retiré de la coalition contre moi. Fin du siège de Nankin. Il va le Japon. L'Espagne a géré ses rebelles. J'ai bien fait de pas les aider parce que si je, si je les avais aidés, je leur aurais, aurais encore plus assuré qu'ils garderaient le contrôle sur cette région-là et ils auraient de toute façon rejoint la koa contre moi. Je prévoyais pas de les, entrer dans, de les avoir dans une koa, mais 91, c'est très très bien ça. Je pense qu'on va donner des provinces aux Manchus. Finalement, j'aurais aidé les Manchus à accomplir leur rêve de Chine. Après qu'ils aient perdu bon nombre de provinces. La culture Manchu, elle est énorme en fait. Elle est plutôt grande. Avant, je crois qu'elle est coupée. Avant, il y a la culture Corchin. La culture... Je connais plus les noms des... des cultures. Mais il y a plein de cultures. Et si je me souviens bien, il y a bien un événement qui donne aux Manchus une union culturelle de tout cela et qui fait que c'est une culture chinoise. Alors qu'avant, ils avaient leur propre groupe de culture. Ou alors, ils étaient peut-être avec eux, mais... Et du coup, euh, ça leur donne une grande surface à prendre et la possibilité d'envahir la Chine. Et de, de créer un empire avec toutes les provinces chinoises toléré culturellement Alors euh Miaou Ça c'est une petite province Oups je peux le donner coming Ah parce que Manchou n'est pas dans la guerre Et donc de toute façon je prends pour moi ou pour personne Mais j'en ai pas besoin On peut quand même demander des trucs 28 11 Ça c'est pas mal je continue à raisonner exactement comme, un, comme avant, ce qui est pas une fois un passage de préférence, 47, 54, on va prendre 47. Allez, on va s'arrêter là. Là on est à 60. Et toi.. Tu vas rendre tous ces territoires à Ming et donner à la province de productrice de soie. J'espère que personne n'est en train de l'occuper. Je voyais qu'il y avait une armée sur place, j'ai peur. Ming, Liang, tu cèdes sais, ça aussi. A priori, je peux leur demander encore plus pour le Ming. Je peux demander tout ça, c'est beaucoup. Comme c'est pas pour moi. Ouh, la bohème a remporté le siège de l'Empire. C'est bénéf pour nous. On va positionner ces troupes-là. Où sont mes bateaux là C'est une 3, c'est 17, c'est probablement pour ça que je peux pas la réclamer. Liang, tu donnes ça. Ça me coûte un peu de points parce que je donne à quelqu'un qui n'était pas prévu initialement. Et voilà, on a fait un Ming d'une taille un peu plus raisonnable. Euh, C'est le moment de s'arrêter pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se trouve bientôt dans le prochain épisode qui sera peut-être le dernier...